Euh, écoute, ouais, c'est une bonne idée euh, Une bonne question, pardon <rire> euh, Non, en fait, l'idée, c'était pas de faire Une comédie de super-héros à la base euh, Ce qui est marrant, c'est qu'à la base On voulait plutôt faire une parodie de Jason Bourne La mémoire dans la peau, le mec qui perd la mémoire bon, ça, ça, ça fait longtemps Qu'on s'était dit, il y a un sujet à faire avec ça Et c'est pour ça qu'au début, même le scénario C'est l'histoire d'un acteur qui joue dans un film d'espion euh, De tueur à gage, quoi Qui perdait la mémoire et qui allait se prendre pour ce personnage, comme c'était vraiment une parodie de Jason Bourne. Sauf qu'après, un moment plus tard dans, dans le film, on se dit Ah, bah, ce serait bien qu'à la fin, il refasse un autre tournage et il perde la mémoire et il se prenne pour quelqu'un d'autre. Et euh, on avait dit Bah, tiens, bien, il, il serait sur un film de super-héros, il perd la mémoire et euh, ce sera marrant. Et là, on s'est dit Non, mais attends, en fait, l'idée elle est plus forte. Donc, mettons là euh, en idée générale, en fait, et il tourne un film de super-héros, il perd la mémoire, et il va se prendre pour un espèce de Batman à la française. Et on trouvait ça beaucoup plus drôle, plus original. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est. Donc en fait, et ça nous ramenait en plus tout un univers de super-héros qui était cool à traiter, avec un angle un peu différent, parce que comme c'est pas un vrai super-héros. Euh, voilà. C'est ça qui était marrant, c'était le mec qui, qui se prend pour un super héros. Monsieur Tout Le Monde. Qui, qui n'a pas de pouvoir et tout ça, et c'est ça qu'on trouvait cool. La bande-annonce, on explique le, le concept pour pas. Parce que pareil, on voulait pas mitonner les gens en leur faisant croire qu'ils allaient voir un film avec plein d'effets spéciaux de super héros de dingue. C même s'il y a des scènes d'action que je trouve moi très cool, hein, mais. Euh, mais euh, non, non, on voulait pas faire un truc mensonger. Et en plus, moi je trouve ça plus fort le. De, de donner le concept parce que je trouve la, le, le vrai truc cool du film je trouve c'est son concept l'acteur qui perd la mémoire et qui va se prendre pour un super héros alors déjà c'est pas des petites idées c'est des grosses des grandes idées qui ont changé le monde <rire> non bah on se retrouve très souvent chez philippe et, et on écrit toute la journée comme des j'ai pris des bureaux là il n'y a pas longtemps va voilà. bah, y aller maintenant on a ouais. fait non plus. On est chez moi <rire> tout le temps, du matin au soir, on peut rien faire. Ça fait des années. Et puis, comme elle est nudiste en plus, du coup, c'était gênant euh, pour elle de se C'est pour ça que vous voulez venir tous les jours. Mmh, chez exactement. Pas. Et euh, ouais, non, c'est assez scolaire. On se retrouve à 10h, on finit vers 17 18h, et, et on écrit toute la journée, on balance des idées, on essaye de rebondir sur les idées des autres, on construit une au fur et à mesure avec des rebondissements, et on essaye de trouver des bons gags. C'est scolaire, c'est très scolaire. Et après, voilà, on est nourri de tout. De tout. De, de, de, tout. de, ouais, de lait ricoco. De, ouais. Ouais. Non, c'est... Très bonne On nourri. nourri Ah, Genre, on est nourri... Ouais, de, je, au début, j'allais dire du magret de canard, et puis après, j'avais pu me dire ça. C'est très... Tu du montage Génial! Il <rire> vient de te sauver ta carrière. Non, bah, euh, mais c'est toi qui a posé la question de on se nourrit de tout. On se nourrit de tout. J'ai un cahier de blagues, moi, pour de vrai. Non, mais sérieux, j'ai un cahier de blagues et on note toutes les blagues. Et il y a même souvent dans les films des scènes qu'on coupe et pour ne pas les oublier, du coup, des fois, on recycle des, des vannes de film en film. Mais des humoristes écolos, tu vois. Voilà, on fait du recyclage. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a deux degrés de lecture, un peu comme à l'époque de Nicky Larson, pour ceux qui connaissaient euh, l'univers des mangas des années 80 et ceux qui connaissaient pas. Il y avait deux lectures, euh, tu vois, deux niveaux de lecture. Là, je pense c'est un petit peu pareil. Ceux qui connaissent les super-héros, forcément, vont avoir des petits clins d'œil supplémentaires. Et ceux qui connaissent pas, voilà. Et après, euh, écoute, euh, nous, il euh, y a des films de super-héros qu'on aime beaucoup. Il y en a d'autres qu'on aime pas trop. Où, euh, voilà, pas mais... Vas-y, dis qui des films que j'aime pas Vas-y, balance. Ah, T'es fan de tous les Batman par exemple Depuis, ah, la, moi, depuis, pas depuis euh, la création des Batman. Je suis un super fan des films du super-héros, j'aime bien ça, mais je ne suis pas super. Il y en a des très bien. Et après, ouais, ouais. en plus, ce qui est cool, en plus, même je trouve dans les films de super-héros, ils, ils ont vraiment, ils commencent vraiment à ouvrir bah, différents genres. Après, quand, genre. des... quand tu vois le Joker qui a été réalisé, ou même quand Nolan bah, a pris l'univers Batman, ils ont un peu révolutionné ah, Logan le délire. <les filles, rire> hein. Logan, le dernier, ouais. ouais. Ah, tu bah, sens bah, qu'il y, y a un petit côté.. Euh, euh, ça, ça, ça, ça change des tout débuts, des, des tout premiers films de, de Super. -Lets. Et après t'as d'autres films que moi j'adore, les gardiens de la Galaxie, j'adore les gardiens de la Galaxie. je, je, je suis ça chambé, parce que c'est drôle, parce que ce machin. Euh, les Avengers, moi je préférais l'avant-dernier. C'était ah comment oui, le ouais. titre euh, Infinity War, non ça c'était le dernier. C'est Endgame Et enfin, c'est Infinity War. Enfin, Infinity War, c'était l'avant-dernier. Et, et le dernier c'est Endgame. Ouais, J'avais adoré. Ah ouais moi aussi. Je trouvais mieux que le dernier. Le dernier était cool mais.. Pareil, il y avait un concept très fort, je trouvais, de. Euh, non, non, c'était. Voilà. Donc, euh... Et après, donc, voilà, il y aura des clins d'œil plus ou moins évidents. Et d'autres plus fins. Où il faudra voir le film 14 fois pour tous les voir. Pardon. Ouais, on trouve ça toujours.. Ça rend peut-être les comédies un peu moins gratuites. On essaye. Alors je sais pas si.. On peut parler de fond, mais on essaye effectivement de mettre des histoires plus, plus humaines, plus. Parce que je trouve que bah, tu t'attaches peut-être plus à l'histoire. Si, si c'était un enchaînement de gags, de, de gag, tu vois, moi je suis fan des hot shots, y a-t-il un pilote ou quoi Mais malgré tout, comme il n'y a pas d'histoire, les personnages, t'en as rien à foutre, au bout de demi-heure, trois quarts d'heure, bon bah tu peux commencer à regarder un peu ta montre, ou un peu euh, lâcher le truc, parce que est, tout est trop gratuit en fait. Et... Euh, donc je pense que c'est dans ce sens-là pour avoir, ouais... Ce qu'on se qu dit, nous, c'est qu'à chaque fois, quand on écrit une histoire, on se dit on voit que c'est une bonne histoire ou pas, si on retire toutes les blagues et que tu as quand même envie de savoir comment finit le film. Généralement, c'est bon signe, tu vois. Dans Baby Sting, par exemple, ça marchait très bien. C'était que même si tu riais pas, on retirait les blagues. Bah, L'idée, c'était quand que tu quand même envie de savoir, mais il est où cet enfant, il est où son Baby Sting renversé ouais. T'en fous, c'est pas filmé. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis, même si c'est drôle d'avoir une histoire qui est un peu. Euh, où ouais, ou t'as envie de connaître un peu à la fin, savoir comment ça se termine. C'est plus cool. Ah non, c'est un kiff de gosse, hein, c'est vrai. Hein, quand tu tournes avec les gens que. que que, que tu admires, c'est génial. J'ai pensé le jour, j'imagine imagine notre carrière continue pendant un moment, enfin, on a la chance que ça. Et il y a des petits jeunes qui font appel à nous. Euh, comme on... Ah, ce serait marrant ça. C'est dans longtemps. Temps, hein. J'espère qu'on durera jusqu'à. Non, mais c'est vrai mais... parce qu'il y a des petits jeunes qui grandissent avec babysitting ou quoi, qui peuvent peut-être les marquer pour certains, parce qu'on sait que les, les, les, les jeunes, souvent, ils aiment. Ce serait. Euh... Ouais, ce serait. Ce serait rigolo. Mais, euh... Mais on prend ça comme une chance en tout cas, a vraiment beaucoup de chance avec ces gens-là. Et même de partager leur expérience leurs anecdotes, tout ça. Et euh... Ouais, c'est un cadeau hein, qu'ils nous font hein. quand ils viennent sur le ouais. tournage. Tu tournes avec tes idoles, c'est génialissime. C'est vraiment de l'ordre du cadeau qu'on prend ça à chaque fois comme un cadeau. Euh, Je sais pas, peut-être l'avenir donnera euh, envie de faire des trucs plus ensemble, mais c'est vrai que pour l'instant, euh... Mais il y a aussi un truc c'est que nous on s'est jamais dit on fait que des trucs ensemble. On s'est toujours dit euh, on fait nos trucs ensemble. Et s'il y en a un qui veut aller faire un film ailleurs, il va faire un film ailleurs. Il veut écrire un film pour quelqu'un d'autre, il écrit en fait. On n'a pas de contrat d'exclusivité entre nous. Nous on est potes, on aime se retrouver. Fiez-moi, ça fait des années et des années qu'on se connaît on passe beaucoup de temps ensemble vraiment, et, euh, et ça se fait naturellement, et donc euh, voilà, mais après, euh, si demain il me dit, ouais bah moi je, euh, je vais pas faire je de film. je veux plus cette... tourner avec toi non mais je vais pas faire... on va pas faire de films cette année parce que j'ai envie de faire, on m'a proposé ce film là je serais hyper content pour lui par exemple, je serais pas dans la jalousie ou dans l'envie ou je serais pas en train de me dire oh putain mais du coup je... je serais très content pour lui, et Tarek pareil tu vois, donc euh, je pense que c'est ça qui fait que comme on se on se donne pas une exclusivité et qu'on se dit qu'on peut faire ce qu'on veut un peu ailleurs, tu vois. On est un peu un groupe, c'est du polyamour, tu vois. On peut être amoureux d'autres jours. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et donc, je pense que c'est peut-être ça. Et puis ouais, après, on... aussi, je sais pas, la vie, on verra bien. Peut-être que dans dix ans, on fera plus de films ensemble, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, on se pose pas trop cette question. J'ai l'impression qu'il y a un certain public qu'on n'avait pas avant qui s'est dit « Ah, en fait, ils peuvent faire des trucs euh, qui changent et pas trop mal. » C'est plutôt ça, moi, que je, que je ressens. Hein, C'est vrai, hein Un public qui pouvait peut-être bien nous tailler avant, enfin, qui n'était pas fan de ce genre de film. quoi. Et euh, comme il y avait un genre un peu différent dans Nicky Larson. Euh, euh, voilà. Et je pense qu'il du coup pourront peut-être euh, qui ça pourra peut-être faire un super-héros, parce qu'effectivement, il y a, comme tu disais, il y a de la cascade un peu premier degré, des fois, il y a des, des, des un peu de production value, comme on dit. Donc euh, voilà, mais sinon non, ça nous a pas ouvert plus de. de ou quoi, hein, ça... on a de la chance c'est à dire que comme euh, les films qu'on a fait avant ont, ont fonctionné, euh, bah, on, nous fait, on nous fait confiance pour l'instant donc euh, on en profite, profite. Voilà, C'est une très bonne question forcément ça peut nous attirer après euh, est-ce que euh, on on jouera dedans, je ne sais pas. Je sais si. pas si les... Moi, ouais. je pense qu'un jour on fera un thriller, parce qu'on adore ça. Qu mais tu pas penses pas que les une... gens ont envie de nous voir dans un thriller bah, Ça fait On fera un truc, tu vois. Je <rire> sais pas. Mais je suis sûr qu'on va faire un truc comme ça. Donc, on se mettra dans des seconds pas, rôles. Peut-être pas tout de suite, mais. Mais de faire un... Je pense que ça pourrait être cool. De faire un, tu faire sais, un film à rebondissement, à suspense et tout je pense ah, On est que fan, on adore les thrillers ce Ça serait C'est une autre écriture Mais il y aurait aussi, une autre... Et, et je pense qu'il y aurait un, un, aussi un truc de nous vouloir se tester en scénariste C'est vrai parce que bah ouais. bon, Des Mais comédies, en... on a beau dire ce qu'on veut, c'est hyper dur à écrire Trouver des blagues, des trucs, pour faire rire les gens, c'est terrible Mais du coup ouais Mais même en comédien, tu vois, c'est un autre juste Ouais ouais non mais moi ouais. je pense que c'est kiffant de jouer un thriller j'aimerais bien trouver un Est-ce que non. les gens ont envie de nous voir dans un thriller C'est bah, ça ma question. Bah, on verra bien.